Et voilà, tous les amis, aujourd'hui. On se retrouve sur l'épisode 4 des Simpsons. Le jeu, Ah, c'est 4 déjà Voilà, la suite de l'épisode. C'est celui-là, ok. On y va. Il y aura les codes simples en français. C'est impossible, Je peux cacher la classification pour enfant du jeu! On est chaud! Allez! Allez! Allez, s'il vous plaît! Des oreilles sont poignées hein? arrête là tu vas des, tu, tu vas faire des des monétisations de, de ma vidéo même si je suis pas encore monétisé bien, par là mmh. <rire> il va me faire straquer, au oh merde alors j'aime pas ce boss ah, déjà il est pas là. super merci donc mmh, comment c'est une merde mmh. plus longtemps au moins deux pas Marge ok, des chantes, un hein, seulement ou épatie, cette chance, c'est sont... le allez. mari, allez, mais qu'est-ce que tu fais, mais mais mais mais viens là, mais les cons, viens là, toi aussi, mais non, mais allez, reconstruire c'est bon, il y en a un, oh ouais on est bien là la connasse Putain a brûlé le pont Ok pour bon, deux secondes C'est chiant comme boss Enfin c'est pas encore fini hein. Pourquoi j'ai je... choisi vous allez dire voilà pourquoi t'as choisi ce premier niveau en premier Pourquoi tu l'as pas en dernier ce niveau De toute façon je suis obligé de faire ce niveau 1 Et puis c'était la première scène qui était dans sur Youtube donc j'étais obligé Oh merde, tu fais là viens là toi allez construire ça là ah, oh, tapez ça oh, non il y en a deux ah, là... t'abuses vous abusez pas que est seulement là oh ça attaquez ces gens là ah, vous pouvez cracher du feu parce que vous êtes trop... tiens mon chat je suis pas des c'est au mer qui fait les dégâts allez construisez Sauvez votre maison, bordel de merde! Mais on fout juste un troisième, pour que je dise. Attaque-zem! Attaque-zem! Ok. Aïe. Oh. oh non! Oh non! Oh non, je galère à, à faire des trucs. Le, le, le gossap en l'univers. Mais arrête d'attaquer Marge, Bart, Homer! Mais non, c'est pas bon. Vous attendez quoi pour attaquer la, la maison, enfin reconstruire la maison, bordel de merde oh, Vite Vite Allez, allez, allez, allez Dépêche-toi Oui Ah, oh, j'ai chaud, putain. Ah, oh, j'ai chaud. Oh non, il y en a une autre. Mais arrête Il n'arrive pas à tenir la cadence et du coup, bah, je peux rien faire et je suis mort je pense. C'est bon. Oh J'ai la chance que Marge est juste devant en fait. Attends je m'occupe avec Homer. Oh non mais elle a encore cramé une maison, tu casses les couilles. Allez, attends Putain, Elle casse les couilles cette meuf. Elle est là-bas en plus. elle est plus là ah je la ai mais arrête mais allez j'en mets deux comme ça puis voilà le dernier je le mets là stratégie une merde ouais. on va chercher la meuf casse les couilles allez mets toi au milieu Qu que touche déjà je te fous dedans, moi. Ah, ça va Non, ça va pas. Bah, bravo, oh, merveilleux. Allez, allez, allez. On se met à la maison. En Un, recramer une autre. Celle-là, ah, celle-là. Parfait. You, merveilleux. Oh non Oh non Elle était juste... Ah oh non mais il y a une autre maison là Tu casses les couilles Mais d'habitude tu fais pas ça La première fois que j'ai fait ce boss t'as pas fait ça je connais, un son... Désolé pour les graphistes mais... J'ai plus rien. Hein. Voilà. Mais quoi Mais je t'ai frappé tout Tu peux recracher une boule de feu enfin pour Mario Oh non Je en mets un là, je mets un là. Un de chaque côté, je pense. Ouais, j'ai bien fait. aïe you, Pati, t'es où Elle va venir ici, je pense. Il y a les trois maisons qui crament. Je suis mal. Il y a les construire à reconstruire. Je suis grave mal. On a trois aides. quelqu'un crache j'arrive plus à la frapper elle a frappé mais c'est bon je suis juste à côté mais j'allais là pourquoi tu monté pourquoi je peux pas la maison enfin, j'en mets deux ça suffit ouah c'était chaud au début mais Ah enfin, ça j'arrive à reprendre un peu elle euh... allez là-bas euh, je... je pourrais pas la taper mais encore une maison qui craint hein. mais marge n'allait jamais pas loin je hein, jeu que vous allez juste à côté mais je pense qu'elle souillot elle c'est il y a les trucs Oh merde, c'est bien que tu montes ici bah ouais <rire> carrément juste là voilà il lui reste plus beaucoup de vie bon là il y en a, ouais, il y en a deux qui sont là il y en a un qui sont là oui non j'ai dit un mais on a pas un ouais. pas grave oh purée un ah non tirer sur homer ok pourquoi je sais pas mais. parce qu'elle déteste homer en fait elle me déteste je sais pas pourquoi oh non what oh, bon c'est bon ah, euh, plus de vie, et... mais il reste encore une chute bas. On oh, reviendra. Monsieur m'a appelé. Vous m'entendez un peu, je suis dit, La porte était fermée, il a dit n'a pas pensé à faire ça <rire> ok on voit que le boss après trop <rire> Je dit euh... ah ouais je me souviens prendre des passages à la à la zda j'ai jamais joué à Zda <rire> Donc là, ok, c'est des enfants enfermés, j'imagine. On a des pièges jaunes. Et on a auto là. -bas. Ah, ça mais je veux dire. Encore vous, mais, mais, mais je fouette là, monsieur. Bah non, mais qu'est-ce que tu fais là, petit Ah ouais, d'accord. Les enfants, c'est un spawn. Ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, regarde. Ah ah ah ah, finalement, ah, finalement, il m'a envie de la vie. Ouais, c'est les enfants Tiens, mot, je te déteste, mot. C'est mot, Ils ont beaucoup de filles, hein, là, maintenant, les monstres. Ah, enfin, les monstres, euh, les ennemis, plutôt. Mais comment je me rappelle pas ce niveau sans truc de fou je me rappelle pas ce niveau que voilà au revoir, <rire> au revoir où tu vas marge oh, du sport avant que tu te tues mes amis hein T'es notre ami et toi, et toi aussi et pourquoi Pourquoi les limites de personnes euh, sont avec Marge euh, Je, où, je Ouais. Ouais, c'est Sarko. Rien tout le monde peut aller là de l'autre côté ouais ouais plutôt de l'autre côté non tu peux pas user, c'est bizarre ouais ça bouge pas parce que ça il y a plein de débris en fait je pense que ouais alors là, deux personnes une okay, personne avec elle un gosse avec elle du coup. J'ai son coup de l'homme. Je sais pas ce qu'il faut faire avec eux. Allez-y. ouais un mec qui va dedans. Bon, j'y vais. Je vais, je vais te tuer le tuer en faisant ça, non Non, il y a un monde. Non, c'est TP. Je suis allé avec lui. Oh, mais là il va réagir. Il faut que je un truc là. Ah, mais attends, j'ai compris. Homer oh, lui. Lui Homer, oh il peut faire ça. Non, je... je pensais que Homer lui il pouvait. Genre. Euh... Non, moi je suis allé avec lui. Tout à l'heure, il y a ce, ce truc. Ça rien fait. Avec le contrôle. Ouais, il pleut. Genre... Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Est-ce j'ai compris? Faut que ça, Omer lui il monte dessus. Ok, non, pas comme ça, mais. Ok! je viens de comprendre au -mien, lui il monte dessus vu qui peut pas descendre bon, c'est bon ok au bien il est dessus Et puis c'est à comprendre putain mais je pense qu'il faut laisser les enfants dessus <rire> super je sais bien il faut sacrifier un gosse en deux je pense Ah t'as l'air c'est de son... ah non j'étais Ah, ils sont trop légers. c'est comme le deuxième joueur de d'avoir 64 en fait <rire> trop légers ils sont Ah non, c'est des enfants il ya un monstre là haut on il va se Vu faire frapper les marches de gêne <rire> vas-y il m'a poussé au il est tout en haut lui ouais on voit pas très bien mais si ça va ouais, mais tu peux me dire euh, où je dois aller s'il te plaît le jeu T'es pas mort, tu, fous. tu fais rien là. Ouais, mais je peux pas tourner la caméra, non. C'est, je pense qu'il y a une plateforme là, ici. Ah ouais, la caméra se tourne. Parce que je dois aller là. Ah si je tombe, faut tout refaire. Mmh. Mmh. C'est trop chiant, je suis désolé, putain, pourquoi il y a ce truc Mais je me souviens pas de ce niveau, je me souviens, ah, c'est trop chiant, hein, je descends, on a pas besoin de ça. Je crois pas. Non, ça, ça t'as vu, il n'y a même pas besoin de deux, donc euh, hop. Au oh, mer qui monte, hein j'y crois pas. J'y crois pas. Allez, Allez, on marche. Au marge, au marge. Attention, c'est au marge. C'est pas n'importe qui. <rire> allez, allez, les enfants. Allez, Faites. pourquoi ça t'a pris euh, Raf? Mais bon on là elle est et ce que je dois faire c'est que je dois monter là-haut déjà tout là où la caméra tourne d'autant plus je pense que je dois faire ça sur la Okay. Ah, c'est ça leur spawn. Okay. Peut-être demain, hein, okay. hein. Euh, ça représente bien. Euh, au... ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, une version PS3 où ça ressemble pas à une porte, ce truc. Ça ressemble à un truc jaune, ouais. c'est tout là ça va sur la version psp c'est plus dessiné et tout donc, donc voilà c'est moins beau mais on dit ça mais... du coup bah c'est plus... plus ah euh, faut peut-être passer au tour de suivez-moi les mots attendez fait, que je suis pas là. on va pas voir par là en fait. ni gros homer mais je fais le gros homer hein. Ah ok bon ça pas compte tu sais pas pourquoi elle a la Oh là ah, il y a deux clés Il y a deux clés Ok Waouh waouh wow, wow. Ok Oh merde tu vas où là ah au oh verger. Oh, par contre Marge elle est bientôt morte Ok Ouais, des enfants. Ah mais ils sont là Ah bah non, ils sont morts. <rire> non ça, ils sont là nos enfants. Bon, normalement ils peut peuvent pas se faire shooter dedans. Voilà, il a tué un os. Super, bien joué. Très enfin, intelligent les gars. Non mais laissez-moi tranquille monsieur, moi avec une arbalette. <rire> J'ai quoi, je vais faire le mode cobaye. Ah, tu recules, hein? Ah, voilà, tu meurs. là ah, une patate qui meurt, bon, voilà. Normalité, ouais, était euh, de loin, il nous faisait. à ah, te protéger euh, Autour là, voilà. <rire> Alors. Là, on a besoin d'Omer pour ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte. Ok, Omer, là. Euh, tu tombes, je pense que t'es plus lent, hein? Hop, il a joué, il a joué, oh merde, t'es trop fort, je te le dis, c'est vraiment trop fort. Alors, bon, je monte. par ici. il faut marche, super, merci. Comment j'emmène Marge de ce moment On est tué en eux. ok, il est mort mais il m'a tué quand même, il est trop fort. C'est un sac d'eau. C'est quoi ça Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette couche Il m'en donne plein, ça, je peux faire un truc. Non, laisse-moi tranquille. Mais tu meurs, mais sans me frapper, s'il te plaît. Oh non, t'es sérieux T'as vraiment Mais je t'ai rien mais c'est quoi ça Je sais on a le même doubleur non Mais ben ouais mais c'est pas parce qu'on a même... ce qu'il veut dire on a même doubleur peut-être mais oula je fais tomber arrête ça Omer Et si j'ai plus de bouffe comment Ah bah ben voilà c'est bon <rire> Je peux boucher comment Bah, what C'est quel coup de truc Ça y est, on peut tirer un petit code là pour voler nous tuer. Mais qui tu veut très chien, il m'a fait. Et je vais faire, oui, encore un truc là. Ouais. Il est mort bon, tout seul, moi hein. J'ai rien fait. Allez, on met en ça, voilà. Ah, c'est le bonbon Ok. Moi je vise avec le bonbon, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire avec le bonbon, mais... et si je pense que c'est pour Romer avec Omer, mais... J'ai plus le pouf, en fait. Je suis comment Bon, moi comme ça, au pire. Je tombe dans euh... la lave. La au Omer. Je vais retourner vers ma marge Ok, pas vers en marge, super. J'adore la sérieux mais je pas casser ça avec les autres. Si. pourquoi je m'embête à inviter un n'importe quoi non mais où est-ce que gars ça regarde les enfants des ses enfants ça bon en... oh. il marche. pas quest ce qu'il fait là lui <rire> Ah, Omar, j'avais vu, ah oh, on frappe Omar, ah, je viens. <rires> euh... Ah, bah non, finalement, j'ai pas envie de venir. Hein. Allez, marge, là. Hein. Ah, c'est parce qu'il reste un socle d'os, je suis il est moitié cassé. Hein. Tout, bon, en gros, Omar. Mais tout le monde, deux qui spawn Omar, euh, il l'a tué sûrement. Parce qu'il s'est fait frapper. Bah oui, évidemment. <rire> monter l'escalier, monter bien sûr. C'est pas la première fois qu'on se utilise. Les élèves. Oh, on a construit d'accord. T'es cassé le pot. Mais les enfants ils savent ça en fait. Oh non comme ça. Ah si si on va. On va mettre ma On voit ma guy. Yes. Alors ah, comment on en fait pas partir là Comme ça. J'ai réussi Ma gueule est trop fort. Ouais, elle est trop fort, c'est le meilleur personnage. Ok, c'est pas maintenant qu'on va faire un truc avec les enfants. Ok, ça y est, avec Maggie, évidemment. Je suis sur Maggie. Avec Maggie, il y a plein de trucs à récupérer, mais... Donc, j'étais de retour au enfin, drôle but. je suppose qu'il y a un truc caché dans la avec Maggie. C'est ça qu'on qu peut retourner. On peut retourner dans le truc. mais Je pense qu'il y a un truc caché dedans. C'est pas grave, Il y a un truc caché. Oh, mais... Est-ce que un seul que j'ai fait les sans force ah, bonjour, moi, vous êtes de retour. Oh non! Oh non, ma manette, elle est déconnectée. Bon, en acheté dans la lave. Ouais, ouais, merci, manette. En fait, manette, elle voulait que je fasse. Euh... Non, je sais pas ce qui s'est passé là avec ma manette, elle s'est déconnectée. Non, mais de depuis depuis quelques jours, la manette arrête pas de se déconnecter. Donc, c'est génial. Non, on va voir la manette qui se déconnecte et là, elle, elle est morte. Non, merde, meurs pas! T'as pas droit! je bon hein t'as un arbre on utilise le bon oui oui oui mm -hmm. et merde je suis mort je crois dans Minecraft ou quoi lui c'est même pas ah ah faut que je tire avec le bonbon Oh, oh si on meurt bien. ah non c'est l'autre touche moi je fais genre speed je suis trop con. Ouais, encore Non, j'avais cru. Encore la manette s'est déconnectée Bah putain, mais mais non, mais j'arrive tournée là-dedans. Bah vas-y, vas-y, tire moi dessus, hein. Je, je, je suis dans la lave, mais tire-moi dessus. Je te dirais rien. Non, un peu. Je suis sûr que ça va encore avec ça. Ah les bouboules. Euh, oh, je suis fou Ok. Et m'a mama... marre. Non Oh merde Oh merde <rire> Attendez une seconde là. merde je, je sens. Attends. Attends, attends, attends, attends, attends. J'ai un truc à régler. <rire> Voilà, c'est bon. les amis une mini-pause. Ouais, c'est bon, c'est vraiment une petite pause. Par contre, faudrait que je tue l'autre là, là, là. Bah non, mais je peux détruire ça avec Omer en fait. Non, je suis dead Je si ils vont faire leur truc en fait. Mais non, c'est bien Marge. L'autre côté c'est Omer, mais pourquoi Mais oui, je peux détruire avec Omer et Marge en fait. Bah marge elle est revivante, bah putain. Attends, attends, attends. Non. oh merde, marge, marche, enfin, Je suis trompé, excusez-moi. Oh non, non c'est pas pour construire, c'est pour... Oh, okay. ok, les enfants je suppose sont morts. Bon. Oh. Non j'ai plus de gosses en fait. Bien. Bah si. mais y on a encore. Ils s'attaquent à Oza. J'y crois pas. Arrêtez Arrêtez Omar Omar Non pardon j'ai fait un mélange avec Mo et Omar Je voulais dire Mo mais j'ai dit Omar Bon ouais ouais ouais ouais okay, de patate Omar. ça c'est quoi cool, ça Mais t es, t es, t es, ça va toi on est occupé je te rappelle C'est un boss mais pas vraiment ce qui est fou c'est pour Homer. Ah c'est à l'infini, je pense. Ouais, c'est ça, c'est à l'infini, ok. C'est pour Homer, non, ok, Est-ce que je peux faire des trucs avec lui Je pense. Ouais, une balance des oeufs maintenant. Ouais, genre ça. <rire> Mais pourquoi tu avances, Homer ah, Non, pas ça. mais pas lui et c'est puissant oh, c'est trop bien oh, il est mort <rire> non il est c'est vivant ah, est pas... les bonbons non les bonbons c'est pas l'infini c'est juste pour une capsule. Ah non, aucun. Ok, okay, okay. c'est pas du pour une capsule. Et je suis tombé dans la lave. Super. Je connais rien de ce niveau, encore moins des autres. C'est génial. Ah si, ah si. Le prochain niveau. Les autres niveaux, euh, je les connais, mais pas celui-là. Celui-là, l'ai jamais fait, je crois. Pourtant, j'ai fini le jeu. Hein. <rire> mais euh, vu que je l'aimais pas, bah, j'ai fini le jeu. Je vous assure, hein. je l'ai vraiment fini. Et c'était sûr là oui, oui C'était plus simple, Marge, elle mort. est morte. Qu'est-ce que je veux faire là Ah, ok Ah ouais Ok, d'accord. Faut que je me sens en bonbon au maire. Et euh, le viser, j'imagine. C'est ça. Ça lui fait, d'accord, moi Ah oui, <rire> c'est ça. Ah, c'est mieux que tout à l'heure déjà là. <rire> ah ouais, si au maire il veut bien me toucher. Ouais, je peux le le droit aussi. J'essaie je de l'attaquer quand hein même. Ok bon. J'ai même pas pris la capsule, voilà. Au moins je prends un collectif du truc. Allez, ils ont terminé. Oh, T'es chiant, on va dans la lave. <rire> T'es chiant, on va dans la lave, allez, vas-y, va dans la lave connard. Ah on y t'as besoin de bonbons <rire> il y en a plein de côtés mais c'est encore mieux c'est peut-être pas des bonbons en fait si mais là tu repas, toi tu viens tout allez dégage c'est sûr il y a encore plein de bonbons de l'autre côté et je suis sûr que je viens de mourir ouais. Je déteste ce jeu. Non, je, je ce jeu. Tiens, je être... ça va être un épisode spécial pour ce niveau. Déjà une heure, 40 minutes, qu'on est là. le hais ce niveau, il est trop long, et trop chiant. On l'a battu une fois, normalement c'est bon. Quoi Diab. Déjà... Mon, laissez-moi tranquille. Vous êtes méchant. Vous êtes moche. Non, il revient en plus. Ouais, j'ai besoin de bonbons avec Omer. Laisse-en. Sans... Mais si, c'est revenu au vert. Ah, ouais, c'est revenu au vert. Ouais, y en a fini alors. Waouh. Ah, c'est elle qui fait spawn. Ok, c'est une connasse en fait. j'ai des C'est sûr que là, Omer, euh, il dit oh mais t'as qu'à Arrête de faire spawn des machins. C'est bizarre! il ils des oeufs! mais c'est dit! Mais ma maman m'avait abandonné! Le pauvre! C'est clair que Je suis désolé, mon mec. T'es méchant. Attends. Je l'avais dans moi, là Je la touche! Oui, c'est bon, je la touche. Je la tue! Allez! Oui! Parfait! Fini par tuer tes sœurs. Je suis le mec magique le plus heureux de ce niveau! Bah, au moins, on a arrêté de fumer. <rire> même si je n'approuverai jamais de massacrer des membres de sa famille, j'étais pas loin de le faire avant de passer ce niveau sans les enfants. Meurs oh, précieux. Ok, donc, bon, c'est le meilleur niveau après. Ah, ok, donc, oh, non ça va durer toute la vidéo du live, mais... Quand même, presque Ça fait 30 minutes, quand même, c'est trop long. Ça <rire> fait autant de une story de Sonic dans Sonic. Antibes. Je vais peut-être la déconnecter la manette parce que. Non, là c'est Homer qui fait des trucs. Donc là c'est Grass Stealth of Scratchy. Non, plus plus de toute de façon. Deux niveaux. Ah non, trois niveaux. Ouais. Ouais, on en a fait ah, un l'année dernière. Oui, ouais, une dernière, évidemment. Lisa il marrée. pas c'est pas le meilleur. Mais elle est Perso. Attends, oui. Regarde un peu cet endroit. C'est gratuit, c'est poussé. Et bien plus de macro que je ne peux en voir. Je, je comprends pas pourquoi parle tellement jouer à ce jeu. C'est trop bien. Et puis ça fait référence à un autre jeu. En grand, très scratchy. C'est oui vous... J'ai jamais réussi à t'entendre. Lisa, toi oui. et moi, on va nettoyer ce jeu une bonne fois pour toutes. Mais pense-tu que ce sera toujours fun à jouer sans les profits du chat et sans pouvoir voler d'argent Bien sûr, qui est-ce qui se est plus fun que de jouer sans charité Je suis d'accord, moi, j'ai en train de jouer au Simpson et c'est sans. Euh, <rire> sans churité, hein, comme dit Marge. C'est le langage des mères, ça. On oh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire Faut euh. rencontrer les maisons, tout ça, voilà, ça, pas pour ouais. Faut chercher plein de chiens et tout, euh. non, non. On aura un gang de chiens et tout. il ouais, est top, ça Des souris qui nous attaquent, des euh, des charmes en même temps. Donc, faut que je fais ce niveau avant de terminer la vidéo, là. Hein. Bon, C'est trop chiant à tuer non non ne faites pas ça il est très bien notre truc qui nous attaque avec un, une bouteille ok il faut faire avec un bon. mais si nous on rencontre ça t'as pas rien à dire là ça c'est bien ça c'est bien regarde hein, tu vois ça va pas te tuer ça va pas te tuer parce que ça fait la deuxième fois que t'es mais pourquoi on a mis en fait. Ah déjà pourquoi déjà t'es vu en fait ah pour ça ok ouais ok c'est compris Ouais non mais non mais aussi ok d'accord j'ai rien dit c'est bon j'ai rien dit c'est bon j'ai rien dit on aura besoin de toi ok Ouais dis rien dis. On a vraiment besoin de toi C'est cool Je m'en rappelle plus de toi bah, non on peut pas aller jusque là bon ce truc là il sert à rien hein. il sert à quoi ça vers ça c'est ça le but non mais là y a rien en fait ah mais oui c'est vrai on a ça les éclairs Laissez mmh. ma mère tranquille Faut enfin, un groupe de filles bon, bon euh, non mais en vrai je sais pas ce qu'il faut faire avec Lisa là donc une maison bah voilà une maison Qu'est-ce qu'il fait l'autre ça nous mais... met en tout cas Il est bugué, ah non c'est bon. Non mais laissez mes chiens tranquilles. Non non mais là qui est bugué, il est... regardez là Ah <rire> c'est trop drôle frère, mon chien Oui on nous demande des chiens à reconstruire cette zone. Ouais mais les arts avec sa main de Bouddha à peut pas aller jusque là donc euh... ouais ça sert à rien. Je pense qu'on aura pu faire avec Kizah je pense. Ah allez donc euh, le jeu il est pas sympa non, alors. alors on en a trois c'est cool ah, si, on a besoin de lisa en plus là regarde il y a un truc là pour Lisa Donc logiquement euh, on a oui on va monter là haut Oh non c'est que des trucs chiants détruite à limousine Désolé là on pourra plus jouer à GTA. Voilà ça va faire référence à ce jeu là. GTA mais non. Oh t'as des trucs en spawn, bah mais si ça fait euh... ça fait l'autre What <rire> Ok le mec c'est un fantôme. Ça donne plus de boule d'énergie, c'est bizarre. Non mais pas lui Je veux la station d'essence Après c'est une station d'essence, ça c'est bien ça pourquoi les marches, tu veux reconstruire ça? Bizarre. Ah, il enfin, fallait recuper la station, mais sinon, c'est bon. J'ai compris. Non. Bon, là, je peux obligé Non, regarder un. Ah, il ah, n'y a plus euh, l'autre, là. Vas-y, il y a toujours des bouteilles. C'est très peu, hein. Non, il ne fallait pas monter. Ah, bah voilà! Il fallait construire tout ça avant. Super. Merci. C'est cool. Allez, Lisa. Il trucs bizarres. Mais non, mais il faut peut-être déjà emmener marge en fait. Mais oui. faut sûrement déjà emmener marge en fait pour... Et euh, ses chiens. Voilà, j'en étais, étais sûr. Allez, allez, allez, allez, allez. allez. Ah, allez moi je fais là. Et moi je reste là. Voilà, tu restes là Mar. Bien. Voilà, je suis qu'un œuf. Wow. Alors celui-là, c'est du coup. Non, il y a seulement un autre. On peut y aller là-bas Maintenant, on peut y aller. Oui. Mais du coup, l'autre main de Bouddha, ça sert à quoi ça, Il sert à rien, ce truc-là. Manette a est tabu. Je suis arrêté. Hein. Ouais, l'autre main, autre. pourquoi il y a deux mains de bouddha Ça ne sert à que dalle. Donc, alors ici, il y a quoi c'est un collectif, c'est juste ça. Ouais, faut descendre un camp. C'est juste un collectif, ok. D'ailleurs, dans le niveau avant, dans la version PS3, ou oui, pour ou, ou Xbox, et ben, ben en fait, euh, fallait sacrifier les enfants, en fait. Mais là, on n'a pas eu le droit à voir ça enfin heureusement d'ailleurs Je oh, sais oui, pas où c'est plus les enfants pas des communes non, est que ça. On a même pas la moitié d'excel celle. Et ça ça va compter. Non. Waouh, ça crée un passage en bas. N'importe quoi. <rire> N'importe quoi mais bon c'est les films, ne pas aller s'arrêter un coup de coût comme ça il y en a un peu de bouddha, super et marge elle est bloquée là haut mais descends, connasse c'est ça regarde hop là voilà, voilà bien joué marge oui, voilà. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fait Laisse-moi. Mais laisse-moi tranquille le mec Avec son flingue là. Détruire la voiture Il y a même les meufs qui nous attaquent quoi C'est pas très gentil avec des bombes Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. Ça, Il faut détruire les voitures d'abord un hein, de les tuer les est bien mais elle était mal. Laisse-moi dire à mes amis, mes amis Ok, donc là tu m'as énervé là par contre. Viens ici, viens là, viens là, connard. Allez. Tu m'as énervé là. Oh Voilà, laisse-moi tranquille. Voilà, hop. Vous avez vu ça Non mais il est plus con encore. Euh, pourquoi faut aller descendre s'il vous plaît. sérieux pourquoi ils ont pas sauté comme marge mais quoi pas ce qu'il faut faire là euh... c'est par là ok faut les descendre j'y crois pas oh, chiant, hein. pourquoi ils peuvent pas se téléporter au truc du genre ils sont où ils sont plus dans l'ascenseur super merci c'est trop cool hein Faut emmener là-bas, hop Pourquoi il saute pas Pourquoi faites pas ça C'est pas compliqué de sauter Allez, vas-y marche, vas-y Vas-y là-dedans. Vas-y bien qu'elle est dans. Ah bah ben, voilà Ils n'ont pas sauté tout de suite en fait. Enfin, ils étaient dessus, mais. Ok, mais elles sont chelous les chats, les oiseaux. Ah oh, non, mais non, mais laisse-moi tranquille, toi Qu'est-ce okay, que tu leur as voulu merde. Ah, je peux casser comme ça. ah oh, mais je suis là. Il meurt. Hein. Ah, oh tu reprendras plus. Tu ménia. Me Grave. Allez, bouge. C'est moins tranquille. Ton ami chat, là. Il est bien plus sympa. C'est bon, là, il est avait... où l'autre? la manette. Qu qu'est-ce veut Il fait rien, il fait rien. Quoi euh, non mais moi, moi je suis sans fin. Hein. Non mais qu'est-ce qu'il a fait Mais non mais... Donc, il a ok on va détruire ça parce que ça veut pas viser le bon truc. Merci mon voodoo ou faire Ouah, il a Lisa ou c'est peut-être le chantier a dégagé Ah à faudrait à l'afra je ma <rire> ça non Ouais, bon. Alors, on sur... ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais mais c'est un truc pour Maggie. Je pense que Lisa va euh, nous faire des plateformes pour monter. Il faut bien Lisa. C'est ce qu'il veut lui. Il fonce dedans. Depuis tout à l'heure, Lisa fonce dedans. Hein, normal. Non, laisse-moi tranquille. Ah. ça quoi Lisa Ici. vraiment à rien en fait, triste, c'est ça, ça que dalle pourquoi t'es là, mais ça pour un truc après, ça sert plus à rien, c'est triste quand même. Ah bon, non, ça, ça sert surtout pas un truc, tout juste pour ça. avant de construire hein. 11 euh, 4 euh, 5 voilà bon, oh. laisse-moi détruire ta voiture mais il le fait en plus <rire> laisse-moi euh, détruire ta voiture ouais ok vas-y fais le <rire> allez bouge de là ok il me faut les cherchants mais cette maison, je suis sûr qu'il faut la faire. est -ce que celle-là Non, il n'y pas celle-là. Mais je Qu'est-ce que ça vient du toit. Non, mais. N'importe quoi là 14. Ah ouais après là. il les a fait quoi ici avec ça quoi ouais. ça fonctionne non mais littéralement en fait Lisa tu sers à rien en fait c'est triste quand même, pourquoi il met des trucs comme ça si ça a rien Je pense que je peux l'utiliser pour rencontrer les maisons t'es mais comme Un là-bas. C'est quoi cette maison <rire> Ouais mais laisser oh, tomber là, votre monde est détruit. Mais ouais mais c'est bien celui-là le dernier en fait. Arrête de me tirer dessus toi là-bas Et là la maison où il nous faut. Ah bah voilà! Ah non, c'est pas ici pour me mettre. Oh <rire> oh <Non>, oh! Le magie, pardon! <rire> 100 000 personnes dans le temps. Oh non! Pas fait esprit, c'est bon hein. Ah bah voilà, il pouvait la remondir dessus, bah voilà! Je cherche depuis tout à l'heure pour monter. Bah voilà, je l'avais dit qu'il fallait Miggy. Oh, Magi, putain. Il j'arrête <rire> Si tu veux. Ouais. Et dans un épisode, je fais un truc. off que je remplace par ce personnage. C'est bon. Hein. Oh, merde, c'est le prénom. Il ressemble et tout à l'autre prénom. Miggy, c'est bon. Oh, Magi. <rire> je recommence. Oh, Attends. Bon, j'arrête de penser à... Elle. <rire> Maggie, tu peux pas tomber. Euh, oh, euh, bravo, Marge, Marge, Marge Lisa suis... Regarde, <rire> Lisa, elle est morte. Super, merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là de euh, réduction oh. pour oh. Marge. Ah si, si. Et hop là, on retombe sur le. Bravo, Maggie. Ouf. Ah, c'est bon, c'est la même chose, sauf qu'il est un peu reconstruit. Ah, c'est pas bon, le délire avec la musique, je peux quoi Je me dis, mais pourquoi je bouge plus Et là, il faut faire quoi On se fera un pont avec l'Isa, ah, finalement. Mais pourquoi tu te barres par là Ah, elle est morte, du coup, on revient par ici, ok. Elle est morte. Ah, elle revient vers moi. Évidemment, hein, faut enfin, les carreaux viennent. Oh non, non, non, non, non, non, là, oula! oula. <rire> non, mais il est bien. C'est pas celui-là. C'est un autre. Ok. Oh, ça. Ah, voilà. Bon, c'est vraiment le dernier niveau, hein. On s'arrête là. Ça, ça fait pas une heure, j'en ai marre. J'en ai marre de jouer. Déjà, j'en ai marre que la manette. Non, non, mais vraiment, la manette, on enfin, n'en peut plus. Faut bon, vraiment que. C'est pas Attends. On va changer. si je peux changer d'aliment, de de, de mais. C'est tout, je pense. Bah ouais mais t'es drôle toi. Ah non je crois qu'il faut mettre des glaçons mais... Bah ouais. J'y arrive pas. Je peux pas prendre des trucs dernier moment. Il manque touche. Attends, attends. Pucci, mais tu ne pourras pas résister au pouvoir d'une mère au foyer avec plein de temps libre. Ouais Ta mère a raison. On a réussi On a nettoyé le jeu et on l'a rendu bien plus amusant comme ça. Ce jeu va être le FPS le moins violent du monde. Superbe travail, mesdames. Nous avons rendu ce jeu vidéo...